Développer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle solution, soit qui répond à un besoin du marché qui n'est pas comblé, soit pour aller plus loin encore et changer de, de ce qui est des solutions existantes. Prendre un risque de pousser son idée jusqu'au bout, c'est être convaincu de, de son idée, de ce qu'on veut apporter aux gens. C'est euh, mettre en commun euh, des choses et euh, le fait de partager, de mettre en commun, ça ne veut pas dire euh, perdre une partie de, de, de ce qu'on donne, mais au contraire enrichir la communauté, enrichir tout le monde. C'est mettre en commun des talents, des compétences pour résoudre un problème. Ça fait appel à des idées, euh, alors soit du chocolat qu'on connaît, mais le côté l'onomatopée, et, euh, et ça fait vraiment appel au, au côté euh, voilà, cassant, au côté euh, rupture, euh, et donc qui appelle forcément aussi à l'innovation.